Quand vous êtes jeune, une femme avec un enfant, sans revenu, et pas du milieu de la petite enfance, les gens ils disent « mais vous avez vu de la lumière ce matin pour faire ça ?» ou « qu'est-ce qui s'est passé ?» quoi.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 J'ai fait une formation autour de la grande distribution, ça ne m'a pas plu. Euh, je ne souhaitais pas euh, me, me prendre la tête toute la journée sur des déodorants ou des têtes de gondole ou des linéaires. Enfin, J'avais envie de travailler avec l'humain et, et, euh, et l'environnement. Pour moi, l'environnement, c'est les gens et, et la nature, c'est ces deux choses. Et, et je me suis dit, euh, avec les enfants, tout passe tellement... Si facilement et ils sont tellement reconnaissants et ils apprécient tellement les choses simples que travailler avec les enfants autour de la nature et, et des cultures différentes j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai dit avec un projet professionnel je peux me créer l'univers dans lequel j'ai envie d'évoluer et ça c'est vraiment c'est vrai que je peux pas changer le monde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 Non, non. Pour moi, la liberté, c'est pesant, c'est angoissant, c est, c est, c est... on passe des nuits blanches, on n'est pas bien. Mais quand même, à la fin, il ben, y a ça. Quoi. Y a... Si j'ai fait ça, c'est parce qu'à un moment donné, je me le suis permise. J'ai été surprise de voir que tous ne regardaient pas avec le même regard. Donc euh, vraiment, le conseil général regarde avec son regard, protection des enfants, sécurité. La mairie regarde euh, utilité de, de notre projet de cet ordre-là sur la commune. Le, la caisse d'allocations familiale regarde si les tarifs sont... Voilà, donc chacun a pris son prisme et euh, a regardé avec son angle de vision. Du coup, moi, mon discours était toujours le même, mais je l'adaptais un tout petit peu. Un tout petit peu pour qu'ils ça, ça qu soient convaincus. C'est comme ça que j'ai pu après euh, tous les mobiliser à leur place et euh, pour l'initiative.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 Quand on n'arrive pas à quelque chose, on se dit la seule façon d'y arriver, c'est ça. Donc, pour exemple, euh, avant de trouver mon local, qui vraiment euh, fait l'affaire aujourd'hui, euh, j'en ai eu quatre. Quatre sur lesquels j'ai travaillé. Et systématiquement, ça se cassait la figure. À la fin, il y avait un problème. Et j'étais persuadée que mon local, je le trouverais sur Internet, en passant 9h-midi, 2h-6h sur Internet, à, à chercher, chercher, chercher des annonces. Au final, je l'ai trouvé mon local en marchant, j'ai vu une annonce, parce qu'on m'avait dit à un bar, parce que j'allais boire un verre, qu'il y avait un local à louer. Au final, j'avais, et, ce... et je me souviens très bien avoir décidé à ce moment-là, d'arrêter de chercher un peu. Parce que je me fatiguais, d'une part, ça faisait presque un an que j'avais des problèmes de locaux, vous faites quatre mois des devis, ça se casse la figure, tous les plans servent à rien, vous... En plus de ça, les institutionnels commencent à douter. Attendez, ils nous avaient dit que c'était bon. Euh, pff, non, ben, j'ai encore eu un souci. Bon, bref. Certains croyaient même que j'avais abandonné. <rire> Donc, j'ai dit, là, j'ai lâché prise. Et je l'ai fait deux fois, ça. Je l'ai fait pour... Euh, je l'ai fait pour le local. J'ai dit stop, j'arrête. S'il y a quelque chose ici euh, qui se manifeste un peu, parce que là, je ne peux plus. <rire> C'est un peu bizarre. Hein <rire> et du coup, et je l'ai fait ça la deuxième fois. Quand, euh, quand financièrement j'arrivais rien à boucler sur le projet, j'ai dit bon maintenant euh, si euh, j'ai une entreprise qui veut m'aider ou une associée ou quoi, euh, ça, ça va se faire. Et j'ai rencontré mon associée à ce moment-là qui euh, elle s'est impliquée dans le projet, qui y a vu une, une vraie, euh, un vrai projet de vie pour elle. Euh, en ce moment. Le lâcher prise, et ça c'est un truc que je pratiquais, que j'ai jamais pratiqué jusqu'à aujourd'hui, euh, j'ai tout contrôlé presque dans ma vie. Si, quand je suis tombée enceinte salle de ma fille, là j'ai lâché prise un peu parce qu'on je... est obligé. <rire> il y a une part que la vie amène qui fait que euh, ben, ça, rend, ça met cette incertitude qui fait un peu du bien des fois. Si un jour des jeunes mamans sont dans mon cas et qu'elles ont envie de faire ce type de projet, il faut qu'elles le fassent et qu'elles se disent que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 Doser c'est... Te... parce qu'il y a plus de choses qui ne vont pas que de choses qui vont souvent. Et, et parfois quand ça va bien, ça ne suffit pas pour compenser tout le reste qui, qui a été un peu laborieux. Demande-toi toujours avant de démarrer l'exercice euh, qu quelle est la consigne déjà et qu'est-ce que celui qui va lire l'exercice attend de toi. Et ça, ça m'est resté à vie. Parce que moi le hors-sujet c'était ma spécialité. C'était vraiment ma spécialité. C'est pas, pas, pas que c'était nul ce que je faisais, c'est que c'est hors-sujet. Donc, personne ne pouvait noter. Et, et là, dans la vie réelle, sortie du cadre scolaire, j'ai redécouvert ça. J'ai dit, là, euh, la banque c'est l'examinateur, la caisse d'allocations familiale, c'est l'examinateur. Repense à ça. Qu'est-ce qu'on attend de toi, à ce moment-là, avec cette personne-là De se laisser le temps à la réflexion, à l'action, à la concrétisation. Vraiment, pas griller les étapes. J ai, j ai... Je sais trop maintenant ce que c'est que, que ces étapes que je croyais insignifiantes et qui aujourd'hui, sans ces étapes, il manquerait un, un bras ou une jambe au projet en fait. Ça, les, vraiment, les, les, si à un moment donné il ne se passe rien, c'est une journée dédiée à la réflexion, et eh ben, il faut l'accepter, aujourd'hui il n'y a rien. Voilà, je vais dans le jardin, je fais des choses, je... mais il n'y a rien, ce n'est pas la peine d'aller taper à toutes les portes aujourd'hui, il n'y a rien. Le lendemain, ça s'active, il faut faire plein de, de choses, eh bien, il faut faire plein de choses. Là, on est dans l'action. Le lendemain, il n'y a rien. c'est pas grave, il n'y a rien. Mais ça, j'ai eu du mal. Je voulais vraiment toujours que tout s'active. Des fois, j'étais trop épuisée. Je veux dire il fallait que ça s'arrête aussi, sinon je ne tenais pas. Mais euh, voilà, je leur donnais le conseil d'accepter de, de, les choses comme elles viennent. Et surtout pas être dans le déni, la jalousie, envier les autres. Parce que justement, quand on est dans une société où on est informé de tout surtout, tout, il y a cette tendance de vouloir comparer des fois. On veut comparer, ah mais lui l'année est là, moi j'en suis que là. Non, stop, il faut couper ça. Ça c'est vraiment parce qu'on est dans le déni, qu'on n'accepte pas ce qui nous arrive. Donc accepter ce qui nous arrive, c'est déjà être dans, dans ce qu'on a envie qui arrive. Voilà. On espère que, que ce modèle sera imité ou dupliqué et qu'on va inviter les, les partenaires publics et privés à, à ce qu'on on se fédère et qu'on puisse travailler sur cette dynamique écologique et culturelle qui devrait pas être un plus mais qui devrait être un acquis depuis bien longtemps.